Salut, c'est Nick Carraway. Aujourd'hui on va parler d'un livre culte, on va parler d'un bouquin qui a attendu 15 ans avant que je n'ose l'ouvrir. La conjuration des imbéciles, une véritable merveille C'est ce qu'on va voir Bon, pour faire simple, je vais vous expliquer pourquoi j'ai ouvert ce bouquin, pourquoi j'ai continué à lire, donc l'histoire grosso modo, pourquoi je trouve vachement bien écrit et pourquoi il est culte. Première rencontre avec le bouquin dans une cave. C'était là qu'étaient entreposés de vieux livres boudés dans la bibliothèque où je bossais. Bizarrement, cette couverture, elle est franchement triste. Sur la quatrième de couve je le retourne, qu'est-ce que je vois On parle d'un livre culte, mais je ne sais pas pourquoi, je le prends pas à ce moment-là. Et je retombe toujours sur ce titre, dans les listes, euh, les 100 livres qu'il faut avoir lus, les 10 livres cultes, enfin, vous voyez le gens. Début 2017, une lectrice, euh, Guillemette, qui se reconnaîtra, emprunte le bouquin, et elle me le rend en disant, « Ah, tu l'as pas encore lu ?»« Ah non, mais attends, c'est super drôle, il faut absolument que tu le lises, je te jure. » Et avant l'été, une autre copine, Amandine me lance un ultimatum. Ce bouquin, elle me dit sur les réseaux Il est fait pour toi. Tu le lis et si c'est un coup de cœur, tu me dois un vinyle de Rapper's Delight. Je lui dis Ok, je le mets dans la valise. Pari tenu. Alors, ça parle de quoi Ignatius Reilly vit chez sa mère. A voir son comportement, on comprend très vite qu'on a affaire à un anti-héros et peut-être même LE anti-héros par excellence. Il est suffisant, mal poli, mais avec un langage soutenu. Et physiquement waouh Gros, gras, moustachu, avec de vieux habits, surtout avec une chemise à carreaux démodée, et sa casquette à oreilles, objet mythique. Ses oreilles, ça lui permet de se couper des bavardages imbéciles des personnes rencontrées. En baissant les oreilles, ça lui permet de ne plus entendre les autres et ça, les futilités de la voisine ou de sa mère. Ça l'énerve. Ignatius va devoir travailler pour rembourser une dette et se confronter à la société qui ne comprend pas son génie. Une avalanche de mésaventures qui régale le lecteur. Vous ouvrez le bouquin et vous lisez le chapitre 1. C'est bon, vous êtes embarqué, ça démarre avec l'interpellation d'Ignatus dans la rue par un flic borné. Et là, paf !« Décidé à ne fréquenter que mes égaux, je ne fréquente bien évidemment personne puisque je suis sans égal. Quand vous tombez sur ce genre de citation, vous vous dites que c'est bien parti. « J'ai retrouvé de la dispute de cours de récré digne du petit Nicolas » Des échanges verbaux qui fusent comme chez Céline dans Mort à Crédit. Un côté fantasque qui pourrait faire penser parfois à aborésien. Un style qui traduit les pensées comme chez Joyce et son flux de conscience mais de façon lisible. Ignatius, un personnage culte comme celui de Caro qui arrivera quelques décennies plus tard. Ignatus est imaginé en 1963, Sol Carrou en 1996. Deux romans devenus cultes après la mort de leur inventeur. Si vous avez aimé l'un, vous aimerez l'autre. Les personnages secondaires sont crétins et attachants. On comprend chacun d'entre eux et on les voit ne rien comprendre pour notre plus grand plaisir. Je dirais même qu'on éprouve une certaine jouissance à les voir tous aller de catastrophe en catastrophe. Mention spéciale à gonzalez le comptable qui est le seul personnage à vraiment être impressionné par Ignatius. Ce bouquin est malin. On lit de gros chapitres, découpés en petites parties, les pages se tournent vite, et on trouve des extraits de bouquins, de la pub, des poèmes, de la correspondance. On avale 500 pages en un rien de temps. Alors on résume. Culte, anti-héros absolu du style. J'avais promis un disque à Amandine, si ça me plaisait, vous vous souvenez Rapper's Delight. Le verdict, sans appel, évidemment, Amandine, le disque. -tête.